Send them to the I read off Jesus, it is I never get to the people Merci pour les affaires. Nous mettons tout ça. Je dis en 9 janvier 2023. Premier ministre, docteur Ariane Henry, à nous sommes très contents pour être tout petit monde qui n'a l'école. National Joseph Séberna, deux frères, réunis en uniforme. Première activité dans la journée, c'est politique apaisement que le Premier ministre a lancé Et dans le domaine de l'éducation, il y a trois volets là-dedans. premier volet apaisement, c'est ça qui est pour elle, avec facilité conditions de travail, condition de la vie directeur, professeur. Année passée, année 2022, dans le budget de l'année passée, le gouvernement a fait effort et a ajusté salaire enseignants directeur et personnel administratif dans le secteur public. Deuxième volet, c'est pour élèves, C'est pour tout le monde. Je vous annoncé on a fait semaine passée, et mon gros programme agricole a lancé et mon gros volet à donne, c'est cantine scolaire. Le Premier ministre a déjà dit que l'IFA instruction pour que le ministère de l'Éducation nationale travaille avec le ministre de l'Affaires Sociales. Dans le programme ça, y compris le ministre de l'Agriculture, pour que nous augmentions le volume de cantines scolaires, surtout pour l'école publique. Et la décision qu'il prend, c'est que tout côté ça possible, graduellement, c'est le produit local qu'il a utilisé. Donc, ça veut dire que dans le programme, ça, question continue très importante. Après quoi, le professeur, après l'élève, le troisième volet, le programme apaisement, c'est pour les parents. Et c'est une raison qui fait que nous l'âge je dire. Communication française, publication en français, créole, sciences sociales, sciences expérimentales avec mathématiques. Moi déjà gardé plusieurs plus jeunes cahiers, si mon y a rien là. Moi déjà ouais que rien c'est cahiers seulement par les livres. Rien moi là si mon premier année moi livre deuxième année je me dois vérifier ça rien. Donc ça nous assure nous au niveau gouvernement que kids qu scolaires qu'à remettre la matin il a un programme officiel ministère. Et ni directeur de l'école, ni professeur de l'école, ni parents, tout le monde a une possibilité de suivre dans tout pays un programme officiel ministère. Avec livres qui correspond à programme officiel ministère, côté parents pas gagner, si ça n'est pas nécessaire, pour acheter plus livre que vous n'avez pas besoin. Donc, premier ministre, très content de participer à l'exercice ça. Donc, nous avons mis des élèves. Quelques matériels avant de passer dans le salle. Si vous avez un petit sac qui est neuf, vous avez un cahier, crayon, gomme et vous avez un livre que vous avez besoin pour aller à ça, qui est le livre scolaire unique première année. Voilà. Qu'est-ce livre Livre livre là, c'est pour l'école. Le livre là, là c'est tout. tout. Direction de l'école là, c'est l'école là. C'est il est là, il est là, il il est là, il est il professionnelle, mesdames messieurs, les autres membres du cabinet ministériel, mesdames et messieurs, en 1962, l'État haïtien avait ouvert dans la commune de Pétionville le premier lycée dans cette commune et qui sera baptisé le lycée national de Pétionville. 28 ans plus tard, en 1991, L'État haïtien encore allait ouvrir un deuxième lycée dans cette commune, c'est le lycée Benoît-Batraville. Et 32 ans après le lycée Benoît-Batraville, nous voilà réunis ce matin pour inaugurer le lycée Joseph C. Bénard. Ça doit être le. Euh, lycée, je dirais, mais il est à la fois le troisième et le premier. Pourquoi je dis le premier Parce que ça va être le premier lycée technique et professionnel du pays. Et ce lycée est fondé, est établi et ouvert encore dans cette commune, la commune de Pitherville. En excellence monsieur le premier ministre monsieur le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle mesdames et messieurs les ministres monsieur le directeur général du FNE mesdames et messieurs les directeurs généraux monsieur le directeur départemental de l'ouest madame la directrice chers enseignants chers camarades de classe Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un honneur de prendre la parole ce matin au nom des élèves du lycée à l'occasion de la cérémonie inaugurale de notre école. Quel merveilleux cadeau on pouvait souhaiter pour commencer une année que d'avoir une place assise dans une école, sachant que tous les jeunes n'ont pas encore cette même chance, mais bien plus. C'est un bâtiment flambant neuf qui est offert à la communauté afin de servir tous les jeunes des environs de frères et d'autres endroits de ville. Par cet acte, on nous permet de prendre en main notre avenir par une formation adéquate qui va créer des opportunités pour construire notre autonomie tout en servant la famille et la communauté. Ouvrir une école, c'est former une prison du temps, mais... C'est aussi et surtout la possibilité de construire cette Haïti dont nous revons par l'éducation. L'éducation, c'est plus gros outil pour nous développer tête, nous, et des pays pas guémentis dans ça. Dans ce sens, nous voulons remercier l'autorité dans l'État pour le gros ça, qui fait, et spécialement le Premier ministre, Excellence Dr Ariel Henry, et ministre de l'Éducation nationale, professeur Mesmi Manigat. Je pense que c'est spécialement pour toutes les femmes qui sont à l'école, parce que n'ont pas joué dans l'école l'État pour aller, et elles n'ont pas de moyens pour aller dans l'école privée. Comme ça, je demande aux autorités dans l'État de comprendre la nécessité pour y places une place spéciale pour l'éducation, pour créer plus l'école pour tout le monde qui en besoin. C'est cette façon pour nous changer la vie yon, et qu'elles aient la chance pour nous bien préparer à venir. Yon. Je tout s'il vous plaît, s'il vous plaît, ben une chance pour nous aller à l'école. pas attaquer l'école à yo. Nous ne voulons pas perdre la classe dans l'année. S'il vous plaît, ben une chance. ça. l'école l'école de Chaque Nous avons une contribution pour réussir l'école là. Nous nou avons un lycée par un simple lycée. C'est un lycée technique qui a une en formation professionnelle. Pour nous qua nous et je nous travaille depuis nous Et nous content dans des options y a commencé à le numérique et science informatique qui bail en pile opportunité dans mon métier y a demandé un pile jeudi à Namodla. Tout bagage da coulier à fait sans informatique. N'a demandé non sans ça tout élevio à nous qui l'avons, yo, un gros bravo pour l'autorité qui te pense à nous et offrir nous la possibilité pour nous bien former Merci nous. Merci, April, April. On va me finir. Permet nous salier par nous et professeurs pour l'accompagnement pour nous aider à nous finir nos citoyens tout bon. Merci, April, pour nous soutenir. Je vais profiter de tous les camarades pour nous mettre ensemble dans le comité pour nous protéger l'école là qui ne il pas nous, il doit être propre et belle, c'est bien nous. Si vous un cadeau, nous avons un cadeau panne. Nous prenons études à l'école, nous prenons ici. Les directeurs départementaux, mesdames, messieurs les inspecteurs, mesdames, messieurs les directeurs d'école, mesdames, messieurs les enseignants, mesdames, messieurs les membres de la Communauté des Frères. Je salue votre précieuse présence ici dans le cadre de la cérémonie inaugurale du lycée technique et professionnel portant le nom de Joseph-Claude Bernard, Un grand réformateur du, du système éducatif haïtien, En ma qualité de notable, c'est donc, avec fierté, je prends la parole en la circonstance pour exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de l'État haïtien qui, par le biais du F.N.E, a implanté dans notre communauté, communauté un lycée des standards internationaux. Grâce à cet ouvrage, nos petits frères et sœurs issus des zones de Pétionville auront la chance de fréquenter un lycée même une fois dans leur vie. Aujourd'hui, je voudrais remercier toutes les entités qui ont contribué à la réalisation de ce grand projet. En Haïti, quand ça va mal, on se plaint de l'état haïtien, mais aussi. Quand il fait quelque chose de bon, de grand, de sérieux, il mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir les Taraïciens pour cette grande réalisation. Je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour le Premier ministre. Monsieur Nesmi Maniga qui a fait le ministre pardon le ministre euh, le ministre de l'éducation Monsieur Nesmi Maniga qui a fait un travail exceptionnel va le merci je ne serai oublié Monsieur Pierre Agenon-Cadet qui a initié ce projet. Grâce à lui, nous avons ce lycée. Il a contribué largement à la réalisation de ce projet. Je vous prie d'applaudir Monsieur Pierre Agenon-Cadet pour sa contribution à l'édification du lycée. Merci pour, enfin, par ce don fait à la communauté des frères, l'histoire retiendra vos noms et ils seront gravés en lettres d'or sur des œuvres futures à l'histoire de Joseph-Claude Bénard. Merci. Premier ministre, monsieur Audel Henry. Ministre Maninga, Maniga, salue toute autorité à tout le monde qui l'a matin. Jeudi, a, son gros jour pour moi, pour famille, amis, parce que le ministère de l'Éducation nationale, j'arrête, a une parti de la vision papa, Joseph Bernard. La décision pour les communauté frère et de l'école, bac technique et professionnel. Je suis fier que l'école s'aille au des noms, des potos mitantigoumés et de toutes forces pour changer le système de l'école dans le pays d'Haïti. Joseph C. Bernard et Odette rois Personne ne peut jamais connaître qu'il est gros projet pour faire créer la vie base d'éducation pour les haïtiens notre dans le tête de papa. M. Mais les destinés, Felvini, le ministre de l'Éducation, dans l'année 1979, les investit toutes les mêmes, malgré un peu les gens ne comprennent pas. Les, les TCB, et l'équipe, ont pile boycott. En février 1982, PAPAM, un groupe a qui était dans l'idée de ça, sur un modèle l'école, qui prenons réforme Bernard Joukounia qui, donc, nous quitte au héritage écrit sous réforme depuis le niveau primaire, secondaire, professionnel et supérieur. Après l'équité ministère, jusqu'au pas de cap il consacré tout petit temps. L'alphabétisation grand grand monde et zone Cité Soleil, quoi de bouquet, à quelques villes province provinces. Papa m'a consacré à l'éducation. Grâce à la connaissance si cité j'ai prise le travail en dehors de pays et en Afrique, j'ai fini par comprendre que l'unifier système éducatif là le se seul moyen pour détruire les barrières. À discrimination entre les élèves en dehors à la ville. Je dis l'école technique, ces outils que les jeunes ne gagner meilleur pour qu'ils gagner un métier pendant qu'ils continuent à étudier. Il y a trop jeunes qui finissent secondaire qui était des bras parce qu'ils n'ont pas qu'à rentrer à l'université à cause qu'ils n'ont pas de moyens pas d'avoir assez de place. Pour les papiers, la battre bravo pour avancement Et il faut que travail ça apparaît dans la route. Il faut que ça vienne un devoir pour tout le gouvernement qui venu. Pour que y ait la jeunesse dans quatre pays, même chose là. Je vous le dis à Joseph C. Bernard, que c'est votre premier héritier vision, papam. Pas gaspiller Bien servi à connaissance, nous pas C'est pour nous tourner témoins e positifs des réformes. Ministre Mesmi Maniga, je veux dire que tout le monde bon visionner à visionnaire pour exécuter. Pas de saline si pas de tout ça. Merci. Parce que vous faites recherche, vous comprenez, vous est et vous prouvez le gouvernement, que la réforme, c'est une porte pour nous sortir de ça nous là. Mais je suis plus content de que la réforme pas été à un ministre ou à un gouvernement. Pour tout le temps, ça qui passait entre 1982, les papas m'élaboreraient non. formes et jeudi 9 janvier 2023, inauguration des premiers écoles bac techniques et professionnelles. Fin nous paraître dans le chimé. Sittout, qu'on n'y a que la jeunesse par trop trois options devant lui que quitter le pays. Pour finir, je vais citer Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Pour moi, continue la même l'idée de Nelson Mandela. L'éducation c'est la plus grosse armes pour Haïti, capable de développer et changer de changer la façon dont nous pensons, façon dont nous agissons dans la société. Merci à tout le monde. Son Excellence Premier ministre, docteur Ariel Monsieur le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesmi Maniga Monsieur le directeur du cabinet du premier ministre Les membres du cabinet ministériel Monsieur le secrétaire général de la primature Monsieur les directeurs généraux Monsieur le directeur départemental Les membres du conseil d'école Madame la représentante de la famille, Joseph C. Bernard Monsieur, mesdames les enseignants et les personnels de l'établissement Mesdames les cadres de l'administration publique En particulier le ministère de l'éducation nationale Et de la formation professionnelle Et le fonds national de l'éducation FME Mesdames, Messieurs les parents, chers élèves Je prends la parole ce matin Avec un sentiment de joie et de contemplation Face à résultats palpables issus des travaux du Fonds national de l'éducation. En effet, la construction du lycée technique et professionnel Joseph C. Bernard est la preuve irréfutable de la nécessité incontournable d'avoir des institutions telles que le FNE. Créé par la loi du 17 août 2017, publié dans le journal du Moniteur en date du, 27, du, 22, décembre, du 22 septembre 2017, le Fonds national de l'éducation a pour mission de participer à l'effort de l'éducation pour tous. C'est en ce sens que le FNE poursuit un ensemble de grands chantiers avec son plan d'action. L'augmentation du pacte scolaire pour le financement des travaux de construction et ou reconstruction de nouveaux bâtiments et la rénovation des bâtiments scolaires. Le paiement des agréés de salaire du personnel contractuel du programme appelé PostGAP. Sous instruction du gouvernement et à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le FNE a financé les travaux de construction de ce bâtiment. Ce nouveau bâtiment scolaire public couvre 650 m2 sur un terrain de 4600 m2. Il comprend deux étages comportant 12 salles au total reparties comme suit neuf salles de cours, une salle informatique équipée avec une trentaine d'ordinateurs. Tous connectés avec Internet. Deux salles réservées aux affaires administratives. Et le lycée est équipé également de deux blocs sanitaires, un espace pour logement du gardien. Des remparts pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite sont installés. Sa capacité d'accueil est de 400 à 500 élèves. Les travaux financés à hauteur de 125 657 630 gouttes ont été finalisés et réceptionnés au, au mois de décembre 2022. Ces deux pavillons flammant neufs viennent compléter les bâtiments scolaires déjà existants et devront permettre à l'établissement scolaire de frères d'accueillir les élèves du nouveau secondaire. La profité c'est une inauguration salle pour fait faire connaître l'agent qui construit le lycée Joseph C. c'est ses taxes de la 50. Et avec taxe plan sur appel international. Et en même temps, nous profiter saluer et remercier diaspora qui, par contribution, a renforcé l'éducation et le développement économique du pays. map fini avec le slogan FNDG1, l'éducation nous renforçons, l'avenir nous consolidons. Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les directeurs généraux, collègues, cadres de l'administration et personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'INFP, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, au cadre de la fonction publique ici présent en vorant grade titre qualité, mesdames messieurs de la presse parlée écrite télévisée et des médias en ligne, mesdames messieurs, du 11 juin 2014 date de la signature du contrat pour la construction de ce centre au 16 mars 2020 date de réception de l'ouvrage en passant par des avenants de temps à cause des difficultés rencontrées. De grandes étapes ont été franchies pour la concrétisation de ce rêve. Néanmoins, de nombreuses actions complémentaires étaient indispensables pour la mise en opération du centre La clôture du site et du terrain de jeu qui y est limitrophe, l'acquisition de nombreux équipements et matériels pour introduire de nouvelles filières répondant aux besoins du marché, L'interconnexion électrique des différents ateliers et autres bâtiments, l'achat et l'installation de génératrices, le drainage de la cour, l'installation de systèmes d'énergie solaire pour ne citer que cela, sont autant d'interventions qui avaient été entreprises grâce au support du FNE qui avait répondu favorablement à notre appel. En deux occasions successives, cette institution a permis à l'INFP de terminer cet ouvrage et nous voici. Ici, aujourd'hui, au cœur de ce événement tant attendu par le secteur de la formation technique et professionnelle. Que c'est beau de voir des acteurs étatiques unis dans un même esprit de service à la population. Si pour l'exercice 2020-2021, nous avons reçu une subvention qui nous a permis de réaliser certains travaux additionnels à Mayotte, pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023, nous terminons nos actions complémentaires et nous allons lancer les travaux de reconstruction des écoles professionnelles de JB Damier, entreprendre des interventions de renforcement du centre des coteaux dans le sud et lancer graduellement le centre de Marigot. C'est pour nous, au niveau de l'INFP, l'occasion de saluer les efforts de la direction générale du FNE sur toute l'étendue du territoire. Si cette institution sœur a pu nous épauler si généreusement, c'est sur la base d'une feuille de route et d'une ligne politique clairement définie venant au plus haut niveau de l'État. Sur ce, nous sommes en droit de faire ce petit rappel. Quand chaque musicien d'un orchestre exécute bien sa partition, il est tout à fait normal que l'harmonie invite à la cadence, comme il est le cas aujourd'hui. Ainsi, dans ces temps de troubles et de grands bouleversements, il s'agit même de messages d'espoir que notre cher Haïti ne peut pas mourir, mais au contraire, au nom des générations à venir, nous devons poser les bases pour qu'une Haïti, qu une autre Haïti soit possible. Et cette possibilité de construire cette nouvelle Haïti plus juste et inclusive nous place devant les obligation obligations d'investir massivement dans l'éducation à travers ses différentes composantes en dépit du manque criant de moyens. Seule l'éducation, en tant que droit transversal, assorti de corollaires, attaché à l'imminente dignité de l'être humain, peut nous fournir ce vecteur, cette matrice tant nécessaire pour la transformation sociale arrivée en Haïti. Mesdames, Messieurs, face au nouveau défi du moment, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'investir dans une formation technique professionnelle de qualité au profit des jeunes de ce pays, c'est œuvrer de manière. A fait à faire reculer les frontières du sous-développement et réduire le taux de la délinquance juvénile. C'est un grand chantier pour lequel le secteur patronal doit être partie prenante. L'exemple du Sénat et du Brésil en est un témoignage pour moi. C'est pourquoi la démarche du ministre Nesmi Maniga vient visant à mettre sur pied la table sectorielle de la formation technique et professionnelle est très bien accueillie dans le secteur. Nous vous disons merci ministre. En somme, le souci constant de l'amélioration de l'offre quantitative et qualitative de la formation technique et professionnelle nous guide chaque jour. L'inauguration du Centre de formation professionnelle au Détroit-Fombrois de Meillotte-Pétionville est un élément dans un ensemble d'efforts afin de valoriser la formation professionnelle dans le pays. Ce temps où l'on croyait que ceux qui ne peuvent pas réussir à l'école classique, que que ce sont seulement ceux qui ne peuvent pas réussir à l'école classique qui doivent fréquenter les centres professionnels et révolus. La formation technique et professionnelle doit jouer son rôle de pilier du développement national, car, vous le savez, il n'y a pas de croissance possible au sein d'une société sans accumulation de capitaux, qu'il s'agisse de capital humain, technique et financier. Enfin, je remercie son Excellence, le Premier ministre, Dr Ariel Henry, pour son support. Je remercie mon ministre de tutelle M. nespé pour son leadership éclairé, son mode opératoire inclusif au sein de son équipe et tous les cadres, tant au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, que du côté de l'INFP, qui nous ont soutenus dans nos différentes actions. Que le Dieu créateur veille sur notre cher Haïti. Je vous remercie. Voilà pour les mots du directeur général de l'INFP, l'Institut National de la Formation Professionnelle, M. Dickel Delvariste. Et tout de suite après, nous prenons le temps de un Étudiant James, lui, dans intervention pardon. On est respect pour les éducation le ministre de l'Éducation nationale, à toute l'autre membre du gouvernement. On est respect pour tout invité. Messieurs, dames, la société, bonjour. Physiquement, si Odette trois était présent avec nous, j'ai une conviction. Après, bonjour. l'étape conseillé me dit merci. Merci à nos PAM. Merci à nos toutes camarades. Merci à la jeunesse pays d'Haïti pour beau événement matin. Merci pour l'école professionnelle et technique. L'État a ouvert porte institution. Ça, dans l'idée pour nourrir l'espoir que les jeunes ont des possibilités pour apprendre leur métier. Renforcer capacité capacités comme professionnels qui doivent impliquer à fond dans machine la vie, dans la de la vie dans le pays. Messieurs, dames, la société, je dis, je suis capable de dire avec un pile d'assurance, moi-même à tous mes camarades, nous allons évoluer dans un plus grand espace. Un plus bon espace qui respecte les standards pour que l'école soit capable de fonctionner. Qualité du travail qui fait, équipement. Laboratoire qui disponible pour motiver toutes jeunes femmes et jeunes garçons qui déjà dans l'école ou bien qui veulent intégrer l'école là dans une filière formation yo construction bâtiment électricité plomberie filière cuisine à pâtisserie commerciale mais la société physiquement si Odette Fombrain, patron, patronne patronne l'école là là avec nous, l'étape t'a moi-même à toutes camarade moi qui qu'est-ce ça nous compte faire pour protéger patrimoine ça? Nous tous qui là à vite. C'est une question qui marie éducation citoyenneté à protection patrimoine. C'était des parmi tout chantier marine l'école ça pas jamais abandonner comme étudiant c'est une question qui mettait nous face à responsabilité nous pour nous apprendre et bien apprendre mais tout pour protéger le bâtiment le environnement l'école propre bien utiliser équipement tout ça va traduire responsabilité nous envers tête nous et responsabilité nous envers l'autre jeune femme et jeune garçon qui gain pour intégrer l'école là. Maintenant, nous prenons engagement pour ça. Mesdames, la société, intervention n'a en pile parti pris envers patron institution, ça. souple pas condamné pour ça. Je tellement content de non baptême à l'école. Je ne connais pas combien de fois Odette Roi-Fombrin pral cité sous la cour, dans l'atelier. Mais je suis conviction chaque fois non ça pral cité, c'est un rappel pour tous les étudiants de plus de passion dans chaque action que vous poser. Parce que c'est important, vous va mettre dans ça, vous allez faire aujourd'hui, qui va bailler demain, vous allez tout sens L'État paye, merci. Au détriment pas patron patrons, no, marraine nous, merci. Merci tout le monde. Dans la communauté, dans la gestion yon, de l'école, qu'il s'agit de l'école publique ou l'école privée. Madame Siver. C'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. C'est aussi une occasion toute particulière qui nous est offerte. Avec l'arrivée de ce centre au sein de la communauté méritoise, chacun de nous a la possibilité de devenir soit des couturières, des tailleurs, des électriciens, des plombiers, en gros, des professionnels qualifiés. En ce moment vraiment spécial, nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier les membres du gouvernement le ministre Nesmi Maniga, les membres de l'INFP, spécialement M. Dickel Delvaris et tous les acteurs qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à la réussite de ce projet. Mais sachez, le travail n'est pas fini encore, puisque, après le redoutable séisme du 12 janvier 2010, notre seule école classique de la zone a été dévastée. Et depuis lors, elle est restée Gros gens comme devant. Rien n'a été fait et encore jusqu'à aujourd'hui, rien ne fait. Nous jugeons ce problème d'une urgence capitale. Nous voulons avoir encore notre chère école classique, car nous l'aimions. Et si nous sommes aujourd'hui des citoyens responsables, c'est grâce à elle. Nous lançons dès maintenant un SOS à tous les acteurs concernés et responsables pour venir nous aider à reconstruire notre chère école, École Nationale République de Cuba de Meyotte dite Un grand merci déjà et encore merci beaucoup. Au nom des familles Roi et Fonbrun et au nom de la Fondation des Trois Fonbruns, la FORF, je vous adresse nos vifs remerciements pour cet hommage bien mérité à Madame Odette Roifombrun, cette femme admirable de service, d'honnêteté, de dévouement, de générosité qui nous a quittés le 23 décembre 2022 à l'âge de 105 ans et demi. En effet, elle aimait autant son pays et ses ressortissants que sa propre famille. Durant tout un siècle, elle s'est évertuée à donner le meilleur d'elle-même en suivant l'exemple de ses parents qu'elle admirait tant et en mettant en pratique quotidiennement leurs règles d'or. Fais chaque jour ce que tu peux, autant que tu peux, du mieux que tu peux. Chaque jour, Faites ça capable, autant ou capable, puis bien ou capable. Depuis les petits mouns pitiés, ils toujours campés pour les gens qui sont vulnérables. Quitte ces petits ans, mille qui ont problème, quitte ces grands qui dans la troublaille. Peut-être ça, ils étaient les comme bataille. Madame Fonbrouin, c'était une maman éducatrice. C'est comme ça que l'on venue comprendre l'importance la formation intelligence l'intelligence de personne qui pas fait aller à l'école. L'on a ouvert le premier jardin d'enfants en Haïti. Le a ouvert le premier magasin fleur en pays, c'est parce que l'on voulait montrer Importance la nature avec belle fleur dans la vie pays non. et puis tout l'ait écrit premier livre instruction civique et morale li pou ti moun l'école c'est parce que li était vle s'imayé bon gens principe la vie avec bon gens comprendre droit et devoir tout citoyen haïtien doit gagner pour faire pays nous Aussi aussitôt instruction civique et morale à pratique combattissent ces bases qui chita fondation que est campé depuis quelques années pour continuer à la formation et à bon gens l'éducation chers amis en participant aujourd'hui à l'inauguration de ce complexe de bâtiments flambant neuf destiné à la formation de jeunes professionnels, nous voulons déjà croire au succès avéré de l'école technique et professionnelle odette roi Brun de Mayotte. Ce succès sera certes garanti par la présence d'une direction intelligente, transparente, dynamique et d'avant-garde par la présence d'étudiants conscients de la chance qui leur est offerte et de leur responsabilité envers l'école et le pays. Nous voulons croire que l'enseignement fourni dans les différentes disciplines offertes formera de vrais citoyens de demain en leur ouvrant des horizons adaptés aux besoins réels de la nation et aux exigences entrepreneuriales et technologiques des temps modernes. Les temps présents sont certainement lourds d'inquiétudes pour l'avenir de notre jeunesse déboussolée, pour la sécurité quotidienne des citoyens, pour l'investissement trop frileux qui prend la fuite. Le civisme lui-même semble avoir perdu de son sens et de sa valeur. Aussi, tout en remerciant le gouvernement pour cette heureuse initiative vis-à-vis -vis de notre promotrice du civisme et du combitisme, nous ne pouvons conclure notre adresse sans implorer les responsables du pays pour que dans le meilleur esprit de combitisme en partenariat avec la société civile, ils arrivent à faire taire le vacarme assourdissant des armes pour rétablir la paix, la confiance et diriger toutes nos énergies vers la reconstruction de notre chère Haïti, tourner définitivement vers le progrès et capable de transformer en réalité cette vision si chère de Madame Fonbrouin. Haïti... Centre historique et culturel de la Caraïbe. Collègues ministres présents. Directeur cabinet, Premier ministre, directeur général qui présent, communauté, m'apprenne moi, Méotois, Méotoise, parents élèves, élèves qui présents, membres la presse, conseil d'administration, Office National Partenariat en éducation, représentant secteur privé qui là. Je hein, c'est un jour privilège pour le ministre de l'Éducation nationale inaugurer deux l'école de cabesses, mais ce n'est pas deux acquis importants, c'est qui qualité, symbole de l'école Sao-Pésentée. Nous faisons inaugurer le premier lycée officiel en Haïti inauguré un lycée technique et professionnel qui porte non Joseph C. Bernard. Nous l'ajoutions en Mayotte pour nous inaugurer un centre technique et professionnel qui porte nom Odette Ouafonbrun. C'est tout symbole qui ça à l'école d'oué, vies qui passait à travers ce symbole en lieu de progrès moral, de progrès social de progrès économique en espace d'intégration et seule route qui mène dans chemin développement pays d'Haïti ça gagne 8 années pratiquement presque 9 depuis que gouvernement pays d'Haïti ministère l'éducation nationale tu un engagement pour te construire sans ça. Et je me chance comme comme ministre de l'éducation à l'époque, tu as signé tout engagement. Sa yo. Et je me suis très bien première visite que nous fait là, côté de là, c'est tant seulement que tu es là. Tant de victimes, très peu de terre, en 2014. Mais 2014, tout, c'est pour l'année, côté moi, je l'autre engagement et l'autre possibilité que offrime, le pays offrime, c'est de défendre dans le Parlement première loi du pays hein, le déposer dans le Parlement, loi sur la formation technique et professionnelle. Et aujourd'hui, le hein, leadership du Premier ministre, support que le bail permette que nous bousculions le chantier hein, et nous huit années après. Nous sommes capables d'inaugurer bâtiment Flambeau 9. La route est longue, la route est en pile de, a de, long, a de et la communauté de la communauté de la communauté de la communauté de projet communauté de la en de la qui fait la communauté de la communauté qui et c'est très clair que l'homme rencontré communauté avant hier, il a dit que le ministre ne peut pas déplacer sans pas le monter l'école nationale de la République de Cuba. Je ne suis pas dit un jour, hein, le Premier ministre lui-même, il y a une décision pour pas le prendre dans ça. sens. Mais nous attendons. Avant de finir, avant de passer la parole à le Premier ministre. Femme dit que nous sommes très contents d'associer le projet ça à Oudetou droit Parce que pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est une façon, pas seulement pour honorer la mémoire au dédouat Fombre, mais une façon pour rester vivant. Son façon un changement. Le ministère fait là, je veux dire. Le premier ministre on en dit à l'heure que le gouvernement est engagé dans l'école de la rupture. L'école qui baille tout le monde opportunité, réussi égalité des chances pour tous. Et dans le cas, pas de l'autre façon que offrir les jeunes métiers. Offrir aux possibilités pour yo apprendre la langue. À et c'est ce qu'on tout, trouvé pour le maîtriser deuxième langue officielle de la pays à pi bien qui c'est français et c'est façon de tout pour l'apprendre plus vite plus bien toujours langue commerciale la pays a besoin de maîtriser pour tout professionnel qui a sorti diplômé là t'as qu'on anglais t'as qu'on espagnol qui prend des cours obligatoires avant tout diplômé dans le curriculum et à travers nouveau nouvelle loi qui votée dans le Parlement, loi sur formation technique et professionnelle. Le ministère a avancé, selon l'instruction du Premier ministre, pour nous commencer à mettre en place l'autre organe qui facilite la mise en place de loi ça qui est très complexe, mais qui nous oblige à avancer, si nous voulons jeunesse plus opportunités pour réussir. Le travail ça pas fait. Sans accompagnement secteur privé hein, et à travers l'Office national de en éducation, projet de loi ça nous allons avancer pour nous mettre en place parce que mes d'œuvre qualifiées, c'est vos bienfaits entrepreneurs supposés passer nos moule qui forme les citoyens qui ont un comportement éthique, moral. Avant même compétences techniques. Merci pour ministre de la parole. Merci. Monsieur Monsieur le, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Mesdames, messieurs les membres du cabinet ministériel. Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le secrétaire général de la Primature, Monsieur le directeur départemental de l'Ouest, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'Office national du partenariat en éducation, Mesdames, Messieurs les partenaires financiers et techniques, Madame la directrice de l'École nationale Joseph C. Bernard de Frères, Mesdames et Messieurs les membres de la famille de l'ancien ministre de l'Éducation Joseph C. Bernard, chers enseignants, membres du corps professoral, chers parents, Chers élèves, mesdames, messieurs, chacun en ses titres et qualité, mesdames, messieurs, distingués invités, permettez tout d'abord, mesdames et messieurs, que je renouvelle tous mes bons voeux pour cette nouvelle année à la communauté éducative et spécialement aux parents. Dans cette année 2023, décrétée par le gouvernement « Année du patrimoine », je veux souligner le rôle central de l'école comme institution chargée non seulement de la transmission des connaissances et des éléments patrimoniaux produits par la société haïtienne, mais de leur sauvegarde pour leur propagation aux générations futures. Plus que jamais, l'école haïtienne doit participer à la politique de mémoire, une mémoire collective autour de valeurs, des biens communs, une mémoire qui contribue au vivre ensemble. Aussi, mon gouvernement continuera d'apporter sa contribution dans le devenir de cette nécessaire nouvelle école, une école de la rupture qui prend appui sur notre passé commun tout en traçant les voies de notre venir commun, garantissant l'égalité des chances et l'égalité des opportunités pour tous. C'est pour ça. Mais quand on spéciale, spécial, le sacrifice tous parents fait chaque année pour les l'école, c'est plus beau cadeau et puis plus bon, bon investissement nous qu'a fait pour nous aider Timounio à construire et à préparer l'avenir. Je profite profiter de saluer l'engagement de tous les parents. Dans année difficile ça Qui fait tout ça est capable pour Timounio paraître Chita Lakayo Malgré les menaces de l'école et le contexte difficile, sorti octobre pour arriver décembre. Nous avons pris la comme parents pour défendre les droits de l'eau pour aller à l'école. Ça n'a pas facile. Mais, engagement nous, conviction nous, permettre aux élèves nous de reprendre le chemin de l'école dans l'intérêt pays. Aucune société n'a pas avancé et réussi sans l'école. La affaires l'école, c'est les affaires tout le monde. Et bataille politique pas de mélanger nos affaires Nicole. Dans l'année académique 2021-2022, nous avons réussi travail sans manquer un jour, sorti janvier pour arriver dans le mois de juillet. Nous voulons que tout le monde prenne le bras pour réussir ça année, année académique 2022-2023. Nous pas t'adoué perdu yon l'école en plus dans 52 jours l'école qui était Sorti dans mois janvier, vive dans mois d'août 2023. C'est responsabilité chaque citoyen pour permettre Timounio suspendre perdu jour classe. C'est plus bel cadeau nous pas pour l'année 2023. Mesdames, Messieurs, meilleure façon de démarrer l'année du patrimoine en inaugurant aujourd'hui 9 janvier ce nouvel espace éducatif qui porte le nom de l'ancien ministre de l'éducation réformateur Joseph C. Bernard qui élargissait l'accès à l'éducation à des centaines de jeunes c'est en effet le troisième lycée qui vient d'ouvrir ses portes dans cette commune, après ceux de Pétionville et de La Boule, datant de plusieurs décennies. C'est aussi le tout premier lycée technique et professionnel, inauguré par des officiels haïtiens, ouvrant la voie au baccalauréat technique du nouveau secondaire, tel que conçu il y a 40 ans par celui dont le lycée porte le nom. Ainsi, le gouvernement répond à sa mission de mieux encadrer les jeunes et d'améliorer progressivement l'accès à l'éducation à toutes et à tous. En effet, le lycée technique et professionnel Joseph C. Bernard répond à une double demande et à un double engagement. Il s'agit d'une part pour l'État d'élargir l'accès à l'éducation de cette commune, dont la population a considérablement augmenté ces dernières années, et de répondre à la demande des parents en quête d'une école publique de qualité pour leurs enfants. Il est question d'offrir d'autre part de meilleures opportunités et des chances égales à tous les jeunes en leur permettant d'intégrer le marché de l'emploi par une formation professionnelle technique de haut niveau. Cette action s'inscrit plus largement dans la vision de l'État, d'une politique d'éducation visant notamment à la rénovation du parc scolaire haïtien par la construction de nouveaux bâtiments scolaires sûrs, répondant aux normes parasismiques et parasycloniques. Ce part bâtiment fait partie d'un ensemble de 24 bâtiments scolaires qui sont déjà prêts à être inaugurés à travers le pays je demande au ministre de l'Éducation nationale d'établir un calendrier d'inauguration de ces édifices publics. C'est aussi une occasion pour vous informer le démarrage des chantiers des 15 établissements scolaires du Grand Sud, 11 écoles nationales et 4 lycées. Ce démarrage débutera au cours de ce mois de janvier, toujours avec le financement du FMI. Le lycée technique et professionnel Joseph C. Bernard s'inscrit aussi dans la modernisation des écoles publiques et dans la continuité de la réforme Bernard qui avait prévu une école secondaire, technique et professionnelle au-delà de au du secondaire général rénové. Comme son nom l'indique, cette école publique est une illustration de la réforme éducative et le début de l'opérationnalisation de ce volet professionnel et technique de la dite réforme. C'est une petite révolution qui s'annonce, avec la formation de jeunes qui auront l'option d'un bac technique et seront mieux préparés pour affronter les défis du monde moderne et de notre cher Haïti qui a tant besoin de ressources humaines qualifiées afin de répondre aux besoins de l'industrie et du secteur des services. La première filière qui sera offerte dans ce lycée 2.0, c'est-à-dire ce lycée numérique et ce lycée des sciences informatiques, traduit clairement la volonté du gouvernement d'ouvrir la voie résolument au développement de compétences du 21e siècle, capables de permettre aux jeunes de mieux comprendre et d'appréhender les progrès technologiques et de les mettre au service de la société. Je me réjouis de ce progrès important dans les avancées de la réforme éducative et salue en ce sens tout le staff du ministère de l'Éducation nationale et des partenaires qui travaillent inlassablement à cette démarche de transformation de l'école haïtienne. Et comment de ne pas saisir aussi l'opportunité pour saluer celui qui a initié cette réforme il y a plus de 40 ans. La dénomination de ce lycée par le nom de Joseph C. Bernard se veut ainsi un témoignage à ce éducateur émérite, ce serviteur de la République dont la vision a transcendé plusieurs générations d'hommes et de femmes qui s'en inspirent aujourd'hui encore. En cela, je remercie sa fille et tous les membres de la famille qui nous ont fait l'honneur d'être présents à cette cérémonie. Un bon applaudissement pour Feu Joseph Cébernat, qui a tant œuvré pour la réforme du système éducatif haïtien, également pour sa famille, qui a fait le déplacement pour participer à ce grand événement. Chers enseignants, chers parents, le gouvernement de la République continua à rester à l'écoute des acteurs sociaux, particulièrement les agents éducatifs, appelés à jouer un rôle clé dans la transformation de l'éducation et dans la transformation de la société. En dépit des faibles moyens de l'État, le, moyen le gouvernement a veillé à ajuster les salaires des enseignants du secteur public au cours de l'exercice fiscal passé. Au-delà des grands dossiers qui interpellent la nation pour l'année 2023, il est indispensable que l'éducation soit au centre des grands projets de développement du pays. Ainsi, de concert avec les partenaires techniques et financiers et les acteurs de la société civile, nous espérons poursuivre les grands chantiers de la réforme éducative, notamment pour la réforme curriculaire, le secondaire rénové, la formation professionnelle, la formation des enseignants, le système d'information et de gestion de l'éducation, la modernisation du système d'évaluation nationale, la mise en place du livre unique, la recherche scientifique, etc. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas fini sans même pas saluer l'équipe Fonds national éducation avec le directeur général pour le travail qui est réalisé avec l'agent taxe population et $50 diaspora qui permettent la construction lycée ça avec pilote de l'école publique. Je demandé à tout directeur de l'école. En partie, directeur de l'école Joseph C. Bernard. Professeur, yo, mais surtout élève. Yo, pour protéger le patrimoine qui a pour eux. Qui a pour servir la population. C'est bien la population. Dans le service tout jeune dans Pétionville. ville. Surtout dans la route frais on protéger l'éducation pas gain prix et pas gain l'éducation sans l'école protégeons le droit à l'éducation protégeons l'école l'école pas temps. vive le lycée technique et professionnel Joseph C. Bernard de frère vive l'éducation Vive, Haïti la Monsieur le ministre. Merci Merci Merci Merci, merci. merci. merci. merci go yes Merci, merci.